Hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un indispensable du printemps, un indispensable mode Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas bah, de regarder, surtout c'est la base Je vais vous mettre un peu convenablement, mais surtout de liker et de vous abonner s'il vous plaît N'oubliez pas, je vais arrêter avec cette intro de 1000 minutes Daniela je vais te tuer et <rire> eh ben je vous dis à tout à l'heure Donc, euh, les indispensables donc, donc, voilà La première chose, c'est La veste perfecto On est au printemps, il fait ni chaud, ni froid Donc, on est encore dans le doute Tu prends une veste perfecto Au moins, tu es sûr, tu es cadré La veste perfecto, c'est un indispensable De toute façon, que ce soit en hiver, au printemps non, non, non. La veste perfecto, c'est un moyen sûr Là, surtout au printemps, les gars, euh, tu peux sortir en t-shirt. Il, il commence à drager, il commence à faire froid. Qu'est-ce que tu as, as ta veste perfecto. T'es sauvé. Deux, c'est la veste en jeans. La veste en jeans, elle annonce déjà le temps chaud, l'été, les beaux jours. Tu vois, il y en a de plusieurs couleurs. Veste en jeans, euh, plusieurs dégradées de couleurs, je dirais plutôt euh, y en a qui sont. Euh, on appelle ça déchiré avec des déchirés, il y a plusieurs modèles, plusieurs styles. Mais en tout cas, la veste en jeans, c'est un indispensable du printemps. C'est beau, ça passe partout. Tu le mets avec une jupe un pantalon. Comme tu veux, la veste en jeans, c'est la base. Ensuite, il y a le jumpon. Ni un pantalon, ni un jean, ni un legging, ni un ce que tu veux, ni un sarouen. Non, c'est le jumpon. Fluide pantalon classe un job pan c'est un pantalon je veux dire pantalon parce que là classe fuit passe partout tu peux le mettre pour sortir avec tes potes, pour un entretien pour un dîner pour voilà ça reste classe ça reste décontracté tu es à l'aise tu n'as pas envie d'avoir des matières serrées au corps tu vas être à l'aise le train qui va arriver euh... Les baskets les gars, les baskets, les baskets genre qui coûtent 10 euros chez les, euh, les Chinois, vous appelez ça, franchement t'en as partout, à chez euh, fleurie, Blanche Noire, comme tu veux, les baskets à petites semelles là, toutes fluides, que tu as, allez, vraiment, enfin c'est les baskets de l'été et du printemps ou quoi, je mettrais des photos, mais c'est la base, t'es obligé d'avoir ça, obligé, tout voilà, tu peux plus mettre des bottes. Tu peux pas mettre des. Voilà, tu es obligé d'avoir ça. Et ensuite, le dernier indispensable pour moi, c'est un sac. Pas noir, mais camel, fleuri, coloré, ce que tu veux, sac à dos. Tant que c'est fleuri, tant que c'est les couleurs, au printemps, tu dois avoir un sac qui... Allez, qui te, qui te donne l'espoir, qui te, te fait penser au beau jour. C'est juste la base, les gars. Vraiment la base. Un ah, franche, pas de frange comme tu veux. Il y en a des goûts pas possible, de colorier des formes comme tu veux, mais prends ça. voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas me dites le moi en commentaire, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, je vous fais de gros gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao